Les gens, avez-vous un problème avec les sabliers de Kitchen Rush À Kitchen Rush, un des éléments principaux du jeu, ce sont l'utilisation des sabliers. Et je vous propose de faire un point sur tous les sabliers du jeu. Ce que je vous propose, c'est de faire comme moi, d'aligner bien tous vos sabliers, de tapoter dessus pour que le sable soit à peu près droit, non pas ne penche pas d'un côté. Et une fois que vous avez fait ça, on regarde un peu. Si vous regardez bien, vous devez avoir la même chose chez vous vous n'avez pas la même quantité de sable. Alors quand on parle de sable, hein, vous, vous doutez bien, ce n'est pas du sable ordinaire. C'est une espèce de poudre composée de différents éléments. Bon, bref, et si on regarde bien, je vais prendre par exemple les deux sabliers rouges, et on voit bien distinctement qu'ils n'ont pas du tout la même hauteur de sable. Ce que je vous propose, ça va être d'essayer de les ranger par hauteur de sable, c'est-à-dire de celui qui en a le plus jusqu'à celui qui en a le moins. Voilà, de mon côté, j'ai fait mon classement, donc avant de vous précipiter vers l'éditeur, on va déjà vérifier les éventuelles problématiques que vous avez sur chacun de vos sabliers. Pour ça, ce que je vous propose, c'est de prendre un crayon de bois et puis d'écrire sur le sablier le numéro d'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois fait, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Une fois vos sabliers rangés et numérotés, je vous propose de prendre un chronomètre. Alors si vous voulez quelque chose de plus précis, vous pouvez prendre votre téléphone et puis vous retournez votre sablier et vous notez à côté le temps qu'il prend. Bon, peut-être pas attendre jusqu'au bout. De mon côté, j'ai constaté un écart de 4 secondes entre le numéro 1 et le numéro 5, alors qu'en fait, il n'y a que 2 secondes entre le numéro 1 et le numéro 10. Preuve que la quantité de sable n'est pas équivalente au temps écoulé. Sur la règle, les sabliers font normalement 30 secondes. Et eh bien moi, en fait, le sablier le plus rapide, il fait 29 secondes. C'était le numéro 5 tout à l'heure par rapport à la hauteur de sable. Et le sablier qui prend le plus de temps, c'est le numéro 1 par rapport à tout à l'heure, qui fait 33 secondes. Donc là, si je les re-range maintenant par ordre de temps, on a le 5, le 4, le 2, le 10, le 7, le 3, le 6, le 8, le 9 et le 1. Ce qui fait qu'il n'y a aucun lien entre la quantité des sables et le temps mesuré information, le sablier c'est pas notifiable pour mesurer précisément un temps écoulé ou une durée. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte là-dedans, il y a l'homogénéité du sable, la hauteur qui appuie plus ou moins et fait accélérer le, table, le sable, vous avez la forme exacte qui peut différer, donc bref c'est pour ça que vous avez quelques écarts de temps. Vous imaginez bien si pour le jeu Kitchen Rush, l'éditeur devait avoir des sabliers calibrés à la demi-seconde près pour qu'ils fassent tous exactement 30 secondes, eh bien le prix du jeu serait complètement délirant pour l'utilisation qu'on en a besoin. Je me suis livré à un petit exercice sur les sabliers numéro 10, celui qui avait le moins de sable et qui est en quatrième position puisqu'en moyenne, en gros, quand j'ai mesuré, il mettait 31 secondes. Je me suis amusé à le retourner dix fois, c'est-à-dire d'attendre dix fois que le sable est complètement tourné, continuer à mesurer. Alors bien sûr, j'ai fait des mesures avec les outils du bord, c'est-à-dire que c'est pas hyper fiable. En plus, au moment où je déclenche le chrono, il faut absolument que ce soit au même moment que je pose, donc on va dire que c'est à peu près approximatif. Lorsque je retourne le sablier dans un sens, sur mes 10 essais, donc j'ai retourné 5 fois dans le même sens, il fait environ 31 secondes. Et bien sûr, lorsque je le retourne, alors bien sûr, hein, j'aurais attendu que ça aille jusqu'au bout, il fait environ 29 secondes. Ça veut dire qu'en fait, le même sablier ne dure pas le même temps si on le met dans un sens ou dans l'autre. J'ai fait le même exercice avec le sablier numéro 3. Par contre, je l'ai fait que sur 4 mesures. Et en effet, dans un sens, je suis à 32 secondes et dans l'autre, je suis à 31. Concernant la précision des sabliers, on a le même problème avec les dés. Ici, on a des dés qui sont creusés. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Oui, on le voit un peu là. Ça veut dire qu'il y a moins de matière sur la face numéro 6 et plus sur la face numéro 1. Ce qui fait que les dés ne sont pas équilibrés. cest si vous faites le même essai sur les sabliers, c'est-à-dire que vous faites par exemple sans lancer de dés, et vous allez avoir normalement une différence de résultat. Normalement, toutes les faces au bout de sans lancer par exemple, devraient tomber avec la même proportion. L'autre solution, c'est d'avoir des dés ici qui sont juste peints alors, on va dire qu'il y a un petit peu plus de peinture sur le 6, pareil, que sur le 1, mais c'est moins important que moins de matière. Et je suppose que si je faisais l'essai avec 100 dés, plutôt 100 jets ou même plus, et bien, en fait, je n'aurais pas la même proportion sur chacune des faces. C'est pour ça que dans les casinos, ils utilisent des dés qu'on appelle équilibrés, qui sont soit peints, mais alors avec la même quantité de matière, soit en fait creusés, puis remplis à nouveau de la même matière, mais d'une autre couleur, pour pouvoir distinguer les faces. Donc sur des sabliers, ce qui est encore plus compliqué qu'avec, des dés. autant dire que des sabliers de précision, je ne pense que ça n'existe pas. Là se pose la question maintenant de contacter l'éditeur pour changer vos sabliers. Et selon moi, il est urgent d'attendre. L'avantage d'avoir un sablier un peu déréglé, c'est-à-dire un sablier qui est autour de 30 secondes, ça vous permettra d'avoir une vraie excuse pour expliquer pourquoi vous avez perdu votre partie de Kitchen Rush. Revenons au sérieux. Il va falloir que vous mesuriez tous vos sabliers, et je vous conseille plutôt de contacter l'éditeur si vous avez des sabliers complètement déréglés, c'est-à-dire un sablier qui ne mesurait que 20 secondes, ou un sablier qui ne mesurait que 40 secondes. En ce qui me concerne, il n'est pas question quand je contacte l'éditeur. L'objectif de ma vidéo est juste de vous présenter le problème. Si jamais vous contactez l'éditeur parce que votre sablier a quelques secondes d'écart, je pense qu'ils auraient toute l'attitude de vous dire qu'ils ne changeront pas un sablier qui compte 28 secondes au lieu de 30. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai. Et ensuite, il faut savoir, il faut avoir conscience de ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'il y a un coût écologique. Il y a un coût, on va dire, juste matériel et humain, de changer un sablier qui est juste déréglé de quelques secondes. Pour moi, le petit écart que j'ai constaté sur mes sabliers n'a aucun impact sur le jeu. Pour deux raisons. La première, c'est que souvent, on oublie son sablier. C'est-à-dire que le sablier, on ne retourne pas à la demi-seconde près quand on vient de se terminer. On essaie de finir l'action, et bien sûr, des fois, on retourne au moment où le sable est déjà descendu depuis plusieurs secondes. La deuxième raison, c'est quand vous terminez la partie, quand vous terminez votre tour, en fait, vous avez encore le temps du sablier pour finir l'action concernée, ce qui vous permet éventuellement d'absorber les quelques secondes que vous auriez perdu en optimisant à fond votre retournement de sablier à la seconde près. Voilà, vous ne devriez plus avoir de problème avec les sabliers de Kitchen Rush.